Coucou tout le monde, bon, j'espère que ça va aujourd'hui, content de vous retrouver euh, ici, hein. d'habitude je vous retrouve le matin à 7h15 sur Twitch Je vous avais promis euh, lors de mes derniers streams que je vous ferai une petite vidéo setup pour vous montrer à quoi ressemble la petite pièce dans laquelle j'enregistre euh, et que je diffuse le matin sur Twitch Et ben voilà on va se le faire maintenant, alors on va commencer avec l'ordinateur, avec ce petit clavier que vous ne voyez pas mais qui brille, de mille feux L'ordinateur aussi qui est là, la petite XP. X qui me sert aussi de chauffage de pied hein, parce que quand il fait chaud, quand il fait froid Hop là, bien cool. La PS5, mes deux petits écrans et ici c'est le décor que vous croisez derrière moi. Avec, bah, on te le futur, hein, forcément la base, la petite Dolorean. Ça c'est des jeux que je stream en ce moment donc Call of Duty Vanguard, Battlefield 2042. Celui-là, je ne le stream pas, mais c'est juste un coup de cœur, il était obligé d'être là, Uncharted 4, mais quel chef-d'œuvre. Ici, le Doc, l'horloge de l'Hôtel de Ville, Marty, l'horloge euh, oui, de l'Hôtel de Ville, On Air, en référence à ma deuxième passion la radio, et puis forcément, la de Loréane, Marty, oh, retour à le futur, oh, encore du retour à le futur, c'est magnifique, mais comme vous pouvez le voir, c'est tout petit mais j'aime bien. C'est ici que je vous retrouve tous les matins. Et c'est ici que je vous retrouverai des demain. à cette heure et là Bisous les amis, Ciao.